Chapuis qui va nous parler de ZMQ euh, et de communication avec AsyncIO. Merci. Alors j'espère que le micro ça va jouer. Je l'ai passé un petit peu où je pouvais sur mon t-shirt. Alors, euh, merci d'être venu ici euh, pour parler de euh, ZMQ qui est une librairie que j'ai pas mal utilisée ces derniers temps euh, pour un projet euh, à l'école où j'enseigne, euh, qui a déjà, déjà utilisé... Une bonne connaissance de ZMQ aussi. Donc, heureusement pour moi, c'est déjà pas la majorité, ça veut dire que j'ai ciblé pas trop mal le, le public. Donc, on va essayer de, de voir de quoi il s'agit. Je vais commencer par une petite introduction, d'abord de moi et ensuite de, de la librairie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas et quels sont les objectifs. Euh, on va également ensuite. Je vais essayer de décrire certains patterns de communication qui sont facilités par la, la librairie. Ensuite, on va essayer de parler un petit peu des aspects de, de sécurité, vu qu'une socket euh, ZMQ ne parle qu'à une socket ZMQ, donc c'est de la communication, mais un petit peu sectaire comme ça. Il euh, y a des patterns de sécurité ou des outils de sécurité qui sont fournis par la, la bibliothèque depuis la version 4.0 et qui sont assez spécifiques à cette librairie. Donc, on va voir un petit peu comment ils se mettent en place. On va discuter un petit peu de, aussi d'asynchrone, puisque c'est un petit peu à, à la mode, puisque j'étais venu il y a deux ans à Picon pour parler d'asyncio Donc, on va essayer de, de parler un petit peu d'asynchrone. Et puis, on, on va ensuite conclure. Donc ici, j'aime bien ce genre de conférence, qui a plein de, j'apprends plein de choses que je connais pas, je suis pas, euh, je suis pas programmeur, je suis pas euh, web dev, je suis pas euh, donc moi je suis ingénieur chimiste. J'enseigne donc des universités à Fribourg, euh, donc la haute école d'ingénierie de Fribourg, où on fait de, de la chimie industrielle. Pourquoi est-ce qu'on utilise des choses comme ZenMQ Déjà parce qu'on utilise Python depuis très longtemps dans ce domaine, donc pour faire du scientifique essentiellement, du contrôle, du machine learning, un petit peu ce genre de, de trucs. Et donc quand on a des besoins, particulièrement à de production, on est assez vite venu aussi à essayer d'utiliser Python pour interfacer euh, notre matériel qui est relativement gros, qui, est, qui génère beaucoup de données aussi, euh, avec, euh, euh, avec les modèles qui sont, eux, programmés en Python. Voilà, donc je fais essentiellement, donc, comme j'ai dit, de la recherche en contrôle, automation et machine learning. Voilà un petit peu quoi, de, à quoi ça ressemble. Je, je viens de Suisse. Pas tout près, la prochaine fois, si vous retournez sur Lyon, ça m'arrange. <rire> ça m'évite 10 heures de, de train, mais euh, voilà, donc euh, voilà un petit peu mon environnement de travail c'est euh, donc des réacteurs chimiques et biotech où, euh, qui vont de volume de quelques millilitres jusqu'à plus de 600 litres. C'est des colonnes industrielles de rectification et tous ces, tous ces outils génèrent beaucoup de données en mesure des températures, des pH, des, euh, des chaleurs libérées, en mesure des, des qualités de mélange, etc. Et euh, donc tout ça, on envoie sur différents types de microservices, on envoie en on, on mesure et actuellement, pour être flexible... On enregistre dans une base de données, mais également, il y a des microservices qui envoient ça un petit peu à droite à gauche, où on a des modèles qui tournent, des modèles expérimentales. On essaie de, de caractériser une colonne, d'essayer de modéliser, avec, euh, donc de, de relier les données à l'état de la colonne, à l'état du réacteur, etc. Et ensuite, prendre des mesures de contrôle, c'est-à-dire renvoyer des mesures de contrôle aux installations. Donc on a également là derrière une bonne dizaine, une quinzaine de PC qui tournent avec différents modèles, différentes choses, et puis on essaye d'interagir comme ça avec euh, ces euh, réacteurs. Donc c'est un en environnement industriel de recherche. C'est-à-dire qu'on a les con... certaines contraintes dans l'environnement industriel de production chimique, par exemple, mais on essaie d'avoir, avec, justement, avec des outils comme Python et des outils comme ZMQ, la flexibilité nécessaire pour pouvoir expérimenter avec des modèles différents, avec des outils de contrôle différents. Et ici, on va voir que la rapidité de développement de ZMQ nous permet vraiment d'être créatif à ce niveau-là et de, euh, de pouvoir bien jouer avec donc c'est pour ça qu'on se substitue finalement à des, des informaticiens, mais nous ne sont pas. Alors ZMQ, bon, on pourrait dire pourquoi utiliser une nouvelle euh, librairie de sockets, on pourrait très bien faire ça avec euh, simplement des, des sockets traditionnels on pourrait très bien euh, avoir nos différents services qui tournent avec, euh, avec, une, euh, avec REST, par exemple, ou avec un, donc un serveur HTTP, et puis euh, on va communiquer entre les différents services euh, de cette manière-là. Euh, alors, bon, ici, on a besoin de communiquer, Alors, ça, on est tous d'accord, aussi, aujourd'hui, on a différentes expériences, soit dans le web, soit dans la technologie, euh, soit dans l'industrialisation, dans et puis, on a Différentes entités qui sont distribuées et qui ont besoin de communiquer entre elles. Alors, ici, euh, ZMQ, justement, essaie de, de répondre à ce besoin de communication. Ici, c'est euh, le créateur d'AirLangue qui, qui a cité justement que, c'est nous, on, on travaille en communiquant. Alors, euh, effectivement, nos euh, sbires, nos comme on dirait, euh, je ne sais pas si ça se dit en France, <rire> qui, nos mignons, si on veut, doivent aussi essayer de communiquer entre eux. Pour, euh, pour travailler. Et dans ce cas-là, on a, on a par exemple l'utilité d'une librairie comme ZMQ. Euh, Alors, ce n'est pas en, en, une librairie comme ces différents brokers, et il existe différents euh, types de technologies comme RabbitMQ, euh, euh, comme euh, AMPQ, ou des, des trucs comme là, des trucs assez lourds qui ont à, à mettre en place. Euh, ici, on a vraiment une librairie qui n'a pas de broker, c'est-à-dire qui n'a pas de serveur central qui va rapatrier toutes les données, qui va les redistribuer. Euh, donc, on n'a pas besoin de mettre ce genre de choses en place. On peut mettre ce genre de choses en place, mais c'est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire, si on veut mettre une usine à gaz en place, on peut très bien mettre une usine à gaz, ça, c'est top. Mais si on veut faire simple, on peut faire simple. Et on peut faire en quelques lignes des choses qui sont relativement facilement. Donc, on a cette flexibilité, et là. Donc, c'est une bibliothèque réseau. Comme je l'ai dit, elle a la, elle a la propriété d'être... Légère, euh, très, très rapide à installer, mais en même temps, ce n'est pas un gros monolithe qu'on a installé, mais c'est vraiment quelque chose d'assez léger, d'assez flexible. On a différents patterns de communication qu'on peut implémenter euh, vraiment au besoin, en fonction de ses contraintes. Et puis, euh, on a également euh, donc, une communication très rapide. À la base, 0MQ a été développé dans un contexte de trading en ligne, où on a besoin de communiquer des, des nouvelles cotations très rapidement euh, aux traders qui sont en train de, euh, de jouer leur argent en ligne. Certains me diront que ce n'est pas joué. Mais donc ici, on a, on, on a ce souci d'efficacité. Eh, le nombre de requêtes par, euh, par unité de temps est un facteur très important. Donc ici, euh, selon les benchmarks que j'ai vus, ben, 0 MQ est parmi les, euh, les très bonnes librairies euh, au niveau de, du messaging. Multiplateforme, bon, bien sûr, je tourne sous Windows, c'est pour ça que je n'ai pas montré mon PC avant, euh, mais ça tourne un petit peu partout. Euh, Linux, Mac, Windows, et surtout, c'est multilangage. Alors ça, c'est top aussi, parce que euh, parfois, nous, on a certains, euh, certains réacteurs qui tournent encore, qui sont interfacés avec Bio par exemple. Pas... Je déteste LabVIEW. Euh, donc ça permet euh, de euh, s'envoyer de des données parmi et là vraiment le support des langages est, est très très très important ici, euh, donc on peut vraiment se passer des données avec des petits serveurs, des petits clients à hein, droite à gauche euh, vraiment écrit dans des langages différents si mon collègue il préfère euh, Askel, ce qui est le cas et ce que je ne comprends pas euh, mais... <rire> Bien à lui, et puis on peut, comme ça, isoler nos environnements respectifs, et puis coder avec des différents euh, langages. Open source, bien sûr, est conçu par les concepteurs originaux de AMPQ, donc qui est, euh, qui est à l'origine de, euh, de tous ces RabbitMQ et tout ça. Donc c'est l'ancêtre de toutes euh, ces librairies, de toutes ces technologies. Donc là, on a également un certain garant de qualité euh, avec les, les concepteurs de, de renom aussi. Voilà, alors zéro, zéro pourquoi Chez nous, quand on dit que t'es zéro, c'est pas top, en général. En tout cas, ici, zéro broker, ça c'est la version officielle. Zéro latence, encore que j'y crois pas trop, mais chez nous on a une latence, ça va dépendre bien sûr des, des réseaux qui sont mis en place dans votre environnement industriel, mais euh, autant que possible, on s'approche vraiment d'une latence très, très légère. Euh, bon, bien sûr, pas de coût. On est open source, pas d'administration ou peu d'administration, peu de boilerplate code. On a peu de choses à faire pour mettre en place les différentes sockets qui doivent communiquer ensemble. Donc on, ça nous permet de faire avec ce, ce peu d'administration, si on veut, ou peu de coding pour mettre en place les choses. On peut faire des choses assez compliquées, mais relativement simplement, ou en minimisant les erreurs. Ça, c'est vraiment acceptable. Même moi, j'ai réussi à. Euh, à complexifier le modèle. Parfois, être trop facile, justement, c'est un des dangers, parce qu'on va un petit peu trop euh, complexifier les choses. Euh, zéro déchet, ça c'est pour la plaisanterie, je suis chimiste, j'essaye de, de tendre vers, vers ce genre de situation. Donc... <rire> mais voilà, zéro, zéro quelque chose, mais c'est plutôt euh, en zéro bénéfique ici, zéro à notre avantage, si on a besoin de cette flexibilité. Voilà, bon, dit joke euh, qu'on trouve sur le site de 0 MQ. Donc c'est grosso modo des, des sockets avec un, un petit peu de P, un petit peu de, petit peu de radioactif à l'intérieur. Et puis on met ça en boîte pour vraiment que ça, hein, que ça vous sert. Donc on parle de, de sockets sur stéroïdes, c'est un petit peu le, le, le slogan derrière 0 MQ. C'est un petit peu ça. C'est vrai que euh, ça, euh, ça facilite grandement l'utilisation des sockets. Alors plus concrètement, quelles sont les qualités de 0MQ Alors on retrouve déjà différents protocoles de communication ici. Donc vous pouvez utiliser du, euh, du, du INPROC donc, euh, pour euh, communiquer en interprocessus du ICP IPC. Vous pouvez faire euh, sur du ou différents euh, protocoles de, de multicast. Donc vous avez vraiment une panel, un panel important de, de possibilités. Si vous n'êtes pas sur Windows, vous avez encore plus de possibilités que sur Windows, où il y a plein de choses qui, qui fonctionnent de manière sous-optimale. Vous avez donc la possibilité de faire de, de, du synchrone ou de l'asynchrone, où vous pouvez utiliser vos euh, des threads processus, ou vous pouvez euh, utiliser les dernières nouveautés euh, de, de Python, soit de la Sync.io, soit vous pouvez euh, utiliser du, du G-Event ou éventuellement Tornado. Euh, connexion multiple, alors ici, l'avantage c'est que en client, par exemple, ou en serveur, pour recevoir vraiment de Dire... Deux sockets qu'on peuvent se connecter à de multiples euh, points et donc on n'a pas besoin de créer autant de, de sockets. Voir un client qui voudrait se connecter à plusieurs serveurs peut, à partir de la même socket, vraiment aller s'inscrire à plusieurs serveurs et recevoir les mises à jour de ces différents points. Publisher, par exemple, qui vont publier de l'information. Ça, c'est vraiment très appréciable. Après, il faut avoir des moyens de trier cette information en fonction de la provenance. Et là, il y a des mécanismes qui sont aussi relativement aisés pour trier euh, l'information. Aussi, on peut connecter les sockets dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas besoin de d'abord euh, le serveur e-bind et ensuite on va se connecter dessus. On peut d'abord connecter. Ensuite, donc, donc, 0MQ va gérer la connexion manière très transparente, vous n'avez pas euh, besoin de faire attention, est-ce que j'ai lancé mon serveur, mon serveur a lancé que je lance les clients, etc. Et surtout, vous n'avez pas besoin euh, de boilerplate code, code pour le, pour le gérer. Ça, ça se gère un petit peu euh, sous le capot. Voilà que nos connexions flexibles et utilisable par contre, depuis un thread unique. Donc chaque, euh, chaque socket ou chaque contexte 0MQ peut utiliser s'utiliser depuis un seul thread. Mais comme c'est tellement facile à mettre en place, on peut, dans chaque thread par exemple, mettre en place en contexte différent qui communique ensuite ensemble. Donc c'est très rapide dans différents processus et dans différents threads de mettre en place euh, des sockets 0MQ qui communiquent. Et on ne va pas, par, par contre pas partager en contexte en différents threads euh, par exemple. Euh, donc là, on n'est pas thread safe. Voilà. Alors, c'était pour les, les avantages, alors concrètement, il y a différents types de patterns, je vais simplement en présenter un ou deux, ensuite euh, avec du code, ensuite essayer de voir avec vous comment ça se met en place, donc avec le code, et ensuite voir quelles architectures on peut monter d'une peu, manière un petit peu plus fouillée, avant de voir, un petit, parler un petit peu de sécurité. Donc le, la chose qu'on a le plus l'habitude, nous, c'est le euh, pattern euh, requête-réponse donc reply, request, c'est typiquement ce qu'on fait quand on fait du HTTP par exemple, ici on va envoyer une requête, on va recevoir une réponse plus tard donc ça, euh, alors pourquoi utiliser ici des sockets, personnellement je ne suis pas fan de ce pattern là mais il est, euh, il est disponible ici donc on va voir comment ça se met en place, on a un client qui va créer une socket de type rec ensuite envoyer une requête au serveur, quelle qu'elle soit, et recevoir, ici, une réponse. L'avantage, alors, c'est que 0 euh, mq va vérifier que chaque requête reçoit une réponse. On ne peut pas renvoyer, on a alors la possibilité de renvoyer une deuxième requête avant d'avoir reçu une réponse. Ça, c'est une contrainte de ce pattern-là. Il y a d'autres patterns qui sont disponibles, d'autres types de sockets qui seront disponibles si on cherche à accomplir d'autres choses. Okay Mais, Ici, euh, 0MQ va vraiment faire le garde-fou et vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi, quoique. On a des moyens de contourner. Alors, quand j'ai... Je n'ai pas vu la salle, la grandeur de la salle, quand j'ai écrit mes codes. J'espère que euh, je les mettrai sur euh, GitHub pour que vous puissiez aller les, les récupérer, ceux que ça intéresse. Euh, donc ici on va essayer de mettre en place une soquette. ça se fait relativement simplement. Première étape, ce sera toujours de, ici, de créer un contexte qui va gérer tout ce qui est sous le capot. Donc, pour nous, c'est une boîte noire hein, qui va gérer l'état finalement de notre connexion, qui va s'occuper de tout ce dont on ne s'occupe pas. Et ce serait bien appréciable. Ensuite, Ici, on va d'abord créer le client. Le client, donc c voilà, euh, ici, on va spécifier le type de notre socket. Donc la, la, la fonction qui est utilisée, c'est toujours zmq.socket, ce qui ressemble de, euh, très proche à, à l'API qui est proposée par la la librairie socket traditionnelle. Donc ici, on va simplement spécifier le type de socket qu'on qu veut ici. Et ensuite, ici, on va envoyer des informations au serveur. Ici, j'ai un programme qui va euh, boucler euh, dix fois et qui va envoyer euh, un message « Hello » au serveur. Ici, j'utilise « SendJSON ». Je peux directement avoir « JSON » qui fait la sérialisation. Euh, j'utilise ici JSON même si j'ai rien à sérialiser réellement plus qu'une euh, qu euh, chaîne de caractère, puisqu'il me transforme mes chaînes de caractère Unicode directement. Euh, si j'utilise euh, par exemple send tout court, je suis obligé de transformer ma, ma chaîne euh, en, en, en UTF8 et puis en donc en binary string et de l'envoyer par après. Donc, J'utilise du JSON généralement pour euh, pour serialiser mes données, donc euh, j'ai l'habitude d'utiliser directement sendJSON. Donc j'envoie 10 fois Hello et je récupère juste ici rien de très excitant au niveau fonctionnalité, mais je récupère en trois donc mes messages, euh, mes réponses du serveur et là j'attends donc que que pour cinq requêtes j'ai 5 réponses du serveur. Chaque fois, donc ici on est bloquant, on n'a pas encore mis en place de, de thread ou quoi que ce soit, euh, donc pour chaque requête, j'attends la réponse et ensuite je l'affiche. Donc maintenant je peux, une fois que ces, ces 10 lignes de Python sont, sont créées, j'ai un client tout à fait fonctionnel, je peux même déjà le lancer pendant que je programme le serveur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, c'est que il va tenter la connexion, mais il va sans ne pas y arriver, parce que je n'ai pas encore même programmé le serveur, je ne l'ai pas lancé. Donc simplement la requête va être envoyée et euh, ZMQ va la bloquer tant que le serveur n'est pas annoncé. Donc, on n'aura pas de retour d'erreur pour l'instant. Euh, là, on a cette flexibilité là, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de trouver un moyen de vérifier d'abord qu'on a bien lancé le serveur euh, pour euh, lancer le client. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe côté serveur Côté serveur, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On fait la même chose, plus ou moins. Sauf que le serveur va faire un bind. Ici, sur le port, euh, j'ai mis quoi 5555. Et on va euh, simplement créer une socket, cette fois de type ZMQ rep. Euh, rep. Donc cette socket sera, aura pour mission de recevoir la requête et de renvoyer une réponse. Même chose, si elle a reçu une requête elle est obligée d'envoyer une réponse, sinon vous avez une exception. Okay Donc vous êtes vraiment, vous avez, euh, vous êtes dans, dans ce euh, pattern-là. Donc ici, au-delà des importations, on crée le contexte. On crée le contexte et le serveur lui-même. Le serveur se crée en une ligne et il euh, se connecte tout de suite, ici hein, si en bind, sur TCP, avec étoile, bon, il peut aller sur n'importe quelle interface, euh, deux points, le port de connexion, le port d'écoute ici, euh, 5, faire. Maintenant, Je peux lancer le serveur, bien, dix minutes après, euh, ça joue. Ensuite, while true, donc il va boucler, et écouter et recevoir les messages. Ici, il les reçoit avec euh, une interface qui est très similaire à l'interface des euh, sockets traditionnels euh, donc recv euh, json puisque j'ai sérialisé en json et euh, ensuite euh, j'affiche et je retourne une réponse donc je fais ici passer une seconde arbitrairement et je retourne une réponse ici euh, world à ma requête hello euh, assez traditionnel, pas très excitant mais pour voir que en nouveau une dizaine de lignes de code ou si on enlève les commentaires, on a un serveur qui est tout à fait fonctionnel. Et maintenant qu'on l'a programmé, on peut le lancer. Donc c'est très flexible. Je n'ai pas besoin de savoir si j'ai déjà... Si y, a, si y a un client qui est déjà lancé, c'est très bien, il va venir se connecter. Je vais renvoyer ma réponse, etc. S'il n'y a pas de client qui est connecté encore, euh, simplement mon serveur va attendre qu'un client se connecte. Donc je n'ai pas eu besoin de me préoccuper ni d'un côté ni de l'autre. Euh, en principe, je pourrais, si sur une même machine, vous pouvez faire un bind, mais plusieurs connect. Mais si vous êtes sur deux machines différentes, c'est égal lequel euh, appel connect, lequel, lequel, lequel appelle bind. C'est à ce niveau-là. Euh, vous avez également toute la flexibilité donc vous n'avez pas besoin. Bon, Par habitude, je, le serveur bind et les clients connect, mais c'est pas nécessaire d'aller dans ce sens. Voilà. Alors ça, c'est un pattern, celui qui ressemble le plus, par exemple, à, à HTTP. Donc on envoie une requête, on reçoit une réponse. Si le, euh, les messages sont différents ou la requête est différente, on est euh, flexible. C'est euh, surtout beaucoup plus rapide euh, qu'HTTP si on n'a pas besoin de HTTP. Faire. Moi, je comprends tout à fait que si on a une API euh, web, en face, par exemple du, du reste. Euh, dans mon cas, où je n'ai pas de contraintes à ce niveau-là, où je peux avoir des clients qui communiquent directement avec mes serveurs, euh, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace d'avoir des ZMQ qui va communiquer avec mes serveurs. Donc ici, un autre pattern relativement connu, le euh, Publish, Subscribe. Donc ici, on a quelque chose de différent. Cette fois, on n'a pas quelqu'un qui envoie une requête et quelqu'un d'autre qui renvoie une réponse, on n'a pas de réponse en fait, on a quelqu'un qui publie, c'est typiquement euh, mes réacteurs, mes colonnes, etc. Donc, on publie des informations, on publie des données, et puis des clients qui peuvent à différents endroits les reçoivent. Ils peuvent éventuellement les filtrer également. Donc ici, on a le serveur ici qui a une, une socket de type pub, publisher, va envoyer des updates peut s'inscrire à ces updates qui veut. On verra dans le chapitre sécurité que pas forcément qui veut, en principe. Et puis, donc, avec des sockets de type sub. Et ensuite, vous pouvez trier en fonction du sujet qui vous intéresse. OK On peut imaginer que le publisher, c'est un publisher de news. Il va, des news il, va, il va publier des news sur Rennes, sur Fribourg, sur... etc. Euh, par exemple, la météo. Okay la météo sur Rennes est est pas bonne. <rire> mais la météo sur Fribourg vous intéresse peut-être pas. Donc, vous n'allez peut-être pas vous abonner au canal OK, Fribourg. Donc, vous pouvez filtrer, alors que vous pourriez filtrer okay, euh, à la main. Je veux que les messages qui concernent Rennes, par exemple. Mais ici, on peut, euh, on peut faire le filtre Alors, ici, on a le, le serveur. On va voir comment ça, ça se fait. Alors, pour le serveur, c'est pratiquement, à tout point, la même chose que ce qu'on avait avant. Euh, sauf le type... De la socket. Ok, donc on crée une nouvelle socket ici, un nouveau contexte. Contexte. Socket, cette fois de type ZMQ pub. Donc ça se fait à nouveau en trois lignes. Et ensuite, euh, je boucle. Et cette fois, je ne vais pas attendre des requêtes, mais je vais envoyer des messages. À tout va. En fonction de mes besoins. Donc ici, euh, Qu'est-ce qu'on fait On génère des nombres aléatoires entre 999 et, euh, et 1005, ici je choisis des nombres un petit peu comme ça. Donc ici, euh, ce sera les sujets. Hein. 999 c'est notre Fribourg, notre Rennes, euh, 1005 c'est notre euh, Marseille, et je ne sais pas. Donc ça c'est le sujet. Le message bon, nouveau en nombre aléatoire, elle est entre 1 et 250, ou euh, 215, ou je mets tout ça dans un message et je vois que j'ai merdé sur mes parenthèses pardon donc ici je print le message et ensuite j'envoie simplement mon sujet dans une chaîne mon sujet et mon message à travers la socket avec sendjson j'aurais même pas dû utiliser json mais voilà euh, j'envoie ça, et ensuite j'attends, et puis je renvoie une nouvelle donnée. Toutes les secondes, ici, je vais envoyer une nouvelle donnée avec un nouveau sujet. Alors, euh, maintenant, j'envoie la météo de Rennes. Dans une seconde, je vais envoie, euh, envoyer un point sur la météo à Fribourg. Dans deux secondes, j'enverrai le point sur la météo à Marseille, etc. Donc, ça, c'est que, ce que va faire le serveur. De l'autre côté, du côté du client... Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place une socket sub, donc subscriber. Donc ici, on met en place un subscriber. On va, dans un deuxième temps, dire qu'on s'intéresse uniquement ici au socket 1000001. On s'intéresse directement au socket REN. J'aurais pu écrire en toute lettres C'est un petit peu flemmard ici. Donc... Le sujet... Par exemple, Rennes. Et là, simplement, mon client va recevoir toutes, tous les updates euh, du euh, serveur. Toutes celles qui ont le sujet Rennes. Toutes celles qui ont le sujet 1001. ok? Toutes les autres, elles vont simplement passer à côté, passer à la trappe, on se ok? Et mon... Et mon, ma socket sub, ici, c'est connecté à un serveur, mais elle peut se connecter à d'autres serveurs. OK Donc, selon le modèle, je me suis connecté à un, je peux me connecter à 10, etc. Et je recevrai les updates de 10 serveurs différents. Je peux avoir deux serveurs qui fonctionnent, euh, mais qui se passent la main en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, et puis recevoir les updates de l'un ou de l'autre si je n'arrive pas à me connecter. Donc, ici... On a la réception des messages. Ici, on va simplement recevoir les chiffres qui sont envoyés en message, faire le total, et à la fin, ou après qu'on ait bouclé euh, un certain temps ici, on va boucler 5 euh, fois, et ensuite on va arrêter, le client va s'arrêter, le serveur va continuer à envoyer et ça c'est pas un problème, il va continuer à envoyer. Euh, si vous vous connectez plus tard, ben, vous aurez perdu tout ce qui était envoyé avant, mais vous allez reprendre le fil de la connexion et vous pouvez comme ça vous connecter à différents serveurs. Donc, ça c'est un autre pattern qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude euh, par exemple avec du code traditionnel, mais qui euh, fonctionne quasiment out of the box, sans vraiment avoir beaucoup de boilerplate code. La seule chose qu'on a fait ici, c'est changer le type de la socket et de s'inscrire à un sujet particulier. Voilà, donc tout le reste est géré sous le capot par a... 0MQ. Alors je ne vais pas vous balancer des exemples pour tout, ce qu'on hein, ce qu'on peut faire, juste voir un petit peu comment est-ce qu'on peut après s'amuser, effectivement. Donc, 0MQ, c'est très simple, donc on évite vite pris au jeu à se faire des architectures entre différents petits services, différents euh, petits serveurs, clients, etc. Et puis, ces architectures peuvent être relativement, peuvent devenir relativement complexes en, en fonction des, des contraintes que vous avez en termes de Uh, reliability, donc uh, en termes de fiabilité, par exemple, vous pouvez avoir uh, différentes contraintes, et également, par exemple, là, on utilise uh, un autre type de socket push-pull, qui va faire du, du uh, load balancing automatiquement. Donc ici, je vais envoyer des messages, mon serveur va envoyer des messages à différents workers, et la socket push-pull, un autre pattern qu'on verra tout à l'heure finalement va faire automatiquement le, le load balancing. C'est du round robin load balancing, c'est relativement, euh, relativement simple, mais ça permet de répondre à beaucoup de cas d'utilisation de manière relativement flexible et surtout avec peu de lignes de code. On peut complexifier relativement encore plus euh, la situation. Par exemple là, on retourne à notre recrep, si je fais une requête, par exemple, je peux avoir des raisons d'avoir des intermédiaires. Pas directement avoir mon serveur euh, de réponse, euh, mais je vais avoir un serveur, un broker entre deux, qui va prendre ma, ma requête, la relayer à un autre serveur, et ensuite, quand il recevra la réponse, il devra m'adresser à moi la réponse. À moi et pas à. Euh, truc mûche, pas à mon voisin, pas à ma maman, etc. Donc, à moi. Et ça, c'est ce que font les sockets de type routeur-dealer, par exemple. Donc, routeur va recevoir une requête de REC, et puis, il va envelopper de cette socket en identifiant, qui va identifier ma requête. Donc, ça se fait sous la forme d'une boîte, vraiment, on enveloppe ça, euh, la, la requête, et on envoie ça avec une socket-dealer, qui est un petit peu le pendant de routeur, mais pour communiquer avec le rep. Rep va renvoyer une réponse. Dealer, lui, ben, va enlever une couche de la boîte, va voir qui doit envoyer ça à router. Router va enlever encore une couche de la boîte et va voir à quel, euh, à quel client il doit renvoyer la donnée. Okay et puis je peux multiplier comme ça les intermédiaires si nécessaire, si vous avez des bonnes raisons de le faire. Okay Donc vous pouvez vraiment avoir des middleware ici qui vont faire des choses sur vos, vos messages, et puis rempâter le tout, puis renvoyer le plus loin, par exemple. Donc vous pouvez vraiment, de manière très simple, et toujours avec trois lignes pour créer les sockets, euh, essayer de euh, construire votre architecture, qui peut fonctionner chaque fois sur des ordinateurs séparés, et puis distribuer tout ça. Ici, j'ai encore un dernier, un dernier exemple d'architecture. Ici, on a par exemple... Euh, j'ai deux fois celui-là. Voilà. En serveur, le serveur par exemple peut être une, une base de données clé-valeur. Okay. Les clients eux-mêmes vont venir faire des updates. Euh, donc ils viennent avec, euh, avec un, une connexion push. Ils vont aller faire une update sur le serveur. Donc un euh, push-pull. On a ici en pattern ici push-pull. Ensuite, avec pub, le serveur va envoyer des updates à tous les clients qui sont connectés comme quoi et telle clé valeur, telle donnée a été mise à jour, veuillez prendre en compte cette mise à jour. Et en même temps, on peut mettre en place une en pattern dealer router. OK, 10 minutes. Parfait. Pour essayer par exemple si un client se crash, et doit redémarrer il va pouvoir redemander les états, par exemple, à, au serveur qui, via le dealer routeur va pouvoir recevoir la requête et la renvoyer, renvoyer l'état euh, actuel. Et puis, pendant ce temps-là, le client, lui, va mettre dans une queue, dans une file, toutes les, toutes les updates qui viennent, attendre que le, euh, que le serveur mette à jour l'état, et ensuite, il va euh, mettre à jour lui-même son propre état. L'avantage, c'est que toutes les données que va recevoir le client lorsqu'il se reconnecte, à partir de maintenant, si je me reconnecte, toutes les données que je vais recevoir dans mon pub -sub, là, euh, tout va être mis dans une file jusqu'au moment où je vide cette file. Donc automatiquement, vous avez la file qui est implémentée. Et puis, euh, au bout d'un moment, bien sûr, euh, avant que ça crache, automatiquement, cette file sera, euh, sera vidée. Mais... Le, le pattern router dealer, est-ce que ça garantit la, la livraison des messages ou pas Alors, Router dealer, bon, c'est du TCP dessous, enfin ça peut être du TCP dessous si vous le choisissez, donc, euh, mais donc là, euh, la, la livraison du message est garantie dans tous les cas. Parce que en en pub-sub, pub vous disiez qu'elle n'est pas, pas garantie Alors en pub-sub, non, si vous n'êtes pas synchronisé, c'est-à-dire si euh, moi je présente la météo à la radio et que votre radio est éteinte. Ok, vous l'avez pas. Vous l'allumez cinq minutes plus tard. Et pas bah, sinon, vous allez accumuler plein de données. Et puis, euh, à moins que vous ayez mis l'infrastructure derrière pour gérer ça. Euh, donc vous pourriez le faire. Mais pub-sub, c'est pas fait pour ça. Donc voilà. Vraiment, ça, ça, ça va dépendre. Donc il garantit la transmission de la donnée pour autant que vous soyez connecté. Voilà. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne garantit pas. Voilà. Au niveau de la synchrone. On peut aller de la doc, on verra un exemple avec Tornado tout à l'heure, un petit exemple avec Async.io. Euh, depuis peu, depuis la version 15 de, euh, euh, de 0MQ, vous avez, alors, J-Event, le support, est depuis longtemps, donc il suffit simplement d'apporter j .Green as ZMQ. Et ensuite, tout va se faire de manière asynchrone dans un green thread. Donc ça, ça se fait de manière assez flexible. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser gevent vous pouvez aller regarder du côté de ZMQ Green. Si vous avez l'habitude d'utiliser Tornado, par exemple, vous pouvez aller vers l'Event Loop de, de Tornado. C'est zmq.eventloop.ioLoop. Je verrai si j'ai le temps de faire ça par après. Et euh, maintenant, depuis, depuis récemment, on a ZMQ.asyncaio pour euh, faire de l'asyncio Par exemple, avec Asyncaio, ça se passe de manière relativement euh, facile. Simplement, cette fois, vous allez utiliser ZMQ.asyncaio ici. Et cette fois, vous n'allez pas utiliser comme contexte, vous n'allez pas utiliser ZMQ context comme dans les autres, mais vous allez utiliser zmq.asyncio.context Donc ici, on crée le contexte compatible AsyncIO. On va créer un, un loop, ici, avec ZMQ event loop de AsyncIO. Ensuite, euh, vous allez donc euh, connecter... Euh, le loop à async.io, et ensuite tout se passe vraiment comme de l'async.io traditionnel, c'est-à-dire que vous utilisez, alors je ne suis pas encore mis à jour Python 3.5, donc j'ai pas encore de async, là j'utilise toujours mon hein, mon async.io coroutine, donc vous avez votre décorateur, ensuite vous créez votre fonction recevoir, ici j'ai un serveur qui va recevoir une requête, et la, la, en faire quelque chose, donc je crée ici ma socket serveur, ici c'est une socket pool, je bind et ensuite je vais utiliser yield from euh, sur euh, soc, c'est une erreur ici c'est socket, euh, c'est serveur pardon donc je vais recevoir une, avec euh, res multipart le message, mais tout va se faire de manière asynchrone quasiment automatiquement donc l'interface est déjà maintenant est inclue dans un si vous utilisez des versions intérieures de 0MQ. Vous avez également une bibliothèque euh, qui est AIO euh, ZMQ externe qui fait de la Syncaio avec 0MQ. Euh, Donc, il me reste probablement 5 minutes, j'imagine. Donc, on va, je dirais, euh, sucrer une petite partie... De, de la sécurité, mais voir un petit peu quels sont les enjeux ici. Donc la sécurité, c'est que ZMQ fournit certains mécanismes. Euh, ces mécanismes sont des mécanismes qui lui sont propres, puisque ZMQ ne parle qu'avec ZMQ, donc on ne peut pas, a priori, utiliser, à moins qu'une bibliothèque externe puisse le fournir euh, en OpenSSL, et puis euh, pouvoir euh, faire euh, du euh, cryptage traditionnel. Donc ici, on aura plusieurs mécanismes qu'il faut fournir standard par 0MQ. Tout d'abord, la possibilité de, de filtrer les IP qui peuvent se connecter, par exemple. Vous avez la possibilité de euh, créer une sécurité simple, euh, non mot de passe. Si vous êtes sur un réseau interne, ça peut, ça peut le faire. Vous avez ensuite un chiffrement elliptique avec euh, euh, QRMQ et la librairie donc Libsodium où vous avez la possibilité de faire un tunnel SSH. Il va utiliser votre client SSH, euh, ou alors par Amico, si vous utilisez Windows et que vous n'avez pas de client SSH, pour euh, enrober votre connexion, et finalement vous connecter à un serveur de cette manière-là. Donc l'idée ici est de rester simple, donc euh, d'avoir un protocole, suivant ça, pour qu'on ne perde pas en, en rapidité, donc soit suffisamment rapide pour, euh, pour nos besoins. Euh, on veut des protocoles standardisés. Bien sûr, on voudrait une implémentation gratuite, donc euh, l'Ipsodium le donne. Et euh, on ne veut pas de brevets, enfin, de, de choses qui soient euh, soumis au risque des brevets ici. Donc, 0MQ euh, a choisi d'aller en, en en protocole, à euh, faire son protocole, c'est ZMTP 3.0. Et le protocole de sécurité s'appelle... Curve ZMQ. C'est un protocole qui est basé sur, euh, euh, sur Libsodium. Donc, ici, euh, vous avez euh, dans mon talk euh, ou dans les slides que je vais mettre sur GitHub, de, je ne sais pas par quel canal ça va ça va se diffuser, euh, un petit peu d'update sur la, la sécurité. Je n'aurai pas le temps d'aborder euh, tous ces exemples de sécurité ici. Donc, Je vais aller directement au dernier exemple, ici. Donc, ceux qui voudront récupérer mes slides pourront récupérer mes slides. Je donne un exemple, ici, d'asynchrone avec AsyncIO, euh, qui utilise une sécurité avec Curve ZMQ, donc euh, on a de la, du chiffrement elliptique, ici, euh, avec un back-end euh, libsodium. Donc l'idée est que chaque serveur, chaque client, c'est assez classique, génère une paire de clés, euh, une paire de clés long terme, donc euh, publique, secrète, et ensuite elles vont communiquer entre elles des euh, clés euh, court terme. Donc elles vont, on va utiliser ces clés long terme pour euh, chiffrer donc, la, euh, avec des clés provisoires pour euh, fermer la communication relativement efficace, on ne perd pas beaucoup en performance, c'est relativement facile à mettre en place ça se met sur, euh, bien sûr en, ça gonfle euh, dans facteur 3 le nombre de lignes mais ça reste relativement raisonnable par rapport à, à quelque chose euh, sur la base d'OpenSSL qui est assez long à mettre en place par exemple, donc ici euh, ZMQ fournit tous les outils pour générer les clés publiques secrètes et ensuite après il faut euh, mettre ça dans les bons répertoires euh, savoir euh, s'échanger les clés publiques entre clients et serveurs et ça fonctionne out of the box, sans aller vers d'autres euh, librairies. Voilà, j'en ai fini. Malheureusement, en sautant des slides, on a donc une bibliothèque qui fournit une collection de patterns flexibles, en bon support, a priori, pour la euh, programmation asynchrone. On a différents niveaux de complexité qu'on peut atteindre. Et enfin, expérimenter avec ZMQ, avec Python, c'est pratiquement Facile par rapport à utiliser du C ou du C que vous trouvez dans les documentations. Donc, c je vous encourage à utiliser, en tout cas, PZMQ si vous voulez expérimenter avec ZMQ, car c'est relativement flexible ça vous permet d'essayer plein de choses relativement rapidement et beaucoup plus rapidement qu'en sait. Voilà. Si vous avez des questions Est-ce que vous utilisez euh, les parties, la partie sécurité euh, dans vos projets Et si oui, euh, via quel mécanisme Alors moi j'utilise dans mes projets Curves euh, et NMQ pour tout ce qui est partie externe. Donc, On, on a deux universités, donc on, on communique également les données euh, entre ces deux universités. Une à Lausanne, donc les PFL à Lausanne et puis l'école à, à Fribourg. Donc là, tout ce qui est externe, j'utilise ma qualité de sécurité. Ce qui est en interne, je n'utilise rien, même si je devrais. Là, Quelques installations sont, sont en réseau vraiment euh, local. Donc, euh, et là, on n'a pas, pas de problème de sécurité, mais tout, chaque client de l'école va se connecter. Et a priori, ça, ça c'est ouvert. Donc, On n'est pas super parano au niveau de la sécurité euh, chez nous. C'est une possibilité qui existe. Et il y a des cas d'utilisation où ça peut être important. Euh, juste pour savoir aussi, euh, au... alors tout à l'heure j'ai entendu parler de latence mais j'ai pas eu de chiffres. Euh, J'aurais voulu savoir au niveau de la latence, et deuxième autre question entre guillemets qui est un peu lié, sur combien de serveurs vous l'installez actuellement et vous l'utilisez. Alors actuellement on a une vingtaine de serveurs pour les, les installations chimiques et on est des clients, on a une cinquantaine de clients différents, donc c'est un système qui est relativement petit. Et au niveau de la latence, euh, nous enfin Personnellement, c'est pas une, une donnée qui est euh, limitante pour moi, donc je n'ai pas été la mesurer, mais on peut trouver des benchmarks sur le, sur le web. Il reste deux questions, après on va passer à la suite. Est-ce que tu connais euh, NanoMessage Est-ce que tu as pu tester et euh, comparer, enfin, nous dire en quelques mots euh, Alors, les avantages ouais. Ouais. Le... Alors, je connais NanoMessage. En début initial, c'était de... Euh, c'était de, de, de faire un petit comparatif ou de proposer en tout cas dans l'introduction un petit comparatif euh, Nanomessage était en fork au départ reprogrammé, mais en tout cas une personne de ZMQ est partie et crée euh, euh, Nanomessage et dans les dernières informations c'est en train de plus ou moins s'arrêter ou en tout cas de, euh, de, de capoter donc euh, je ne sais pas si Nanomessage est encore vivant mais cliniquement mort en tout cas en juillet donc euh, pour l'instant, au niveau stabilité dans le temps, 0MQ est la chose qui vit qui vit bien. Peut-être que ce... Nanomessage avait des choses bien, avait d'autres patterns ce qui étaient intéressant Donc il y avait plein de choses à en tirer, mais pas aussi mature que 0MQ, en tout cas sur le plan Python, parce qu'il y a moins d'activité à ce niveau-là. Euh, merci beaucoup pour cette présentation. Le, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait implémenter euh, plusieurs workers en parallèle avec un round robin. Est-ce ouais. que vous avez implémenté d'autres techniques, par exemple, parce qu'on a des workers qui sont plus ou moins rapides et euh, de manière à avoir une, euh, un algo de dispatch Alors, plus. Ouais, par défaut, plus fin... le, le, le pattern euh, push-pull fait du round robin. Par contre, comme c'est relativement facile à mettre en place, les, les différents types de sockets, on peut utiliser par exemple du router dealer ou des choses comme ça, pour, et puis gérer nous-mêmes le load balancing. Donc euh, si on veut faire du plus compliqué que du run-robin, ou euh, on fait quelque chose de plus intelligent, ou etc., avec des priorités, etc., on, on doit le gérer nous-mêmes. Par contre, on peut mettre en place l'infrastructure de communication, elle est relativement simple. Après, ben, il faut mettre en place la logique derrière le load balancing, et puis ça, on peut le faire à, on peut le faire à la main. Mais, mais si vous voulez faire quelque chose de je dirais de plus évoluer que du simple prendre Robin, euh, il faut faire à la main. Ok, merci beaucoup Thierry.